Bonjour, Alors je vais vous présenter « La maison au secret ». C'est un roman publié aux éditions Rajo dans la collection Or Noir et qui est écrit par Sophie Rigal-Goulard. Alors Les éditions Rajo, c'est une maison d'édition qui a maintenant plus de 70 ans, qui a 400 titres à son catalogue. Et la collection Or Noir, comme son nom l'indique, c'est une collection dédiée aux romans policiers. L'autrice, Sophie Rigal-Goulard, euh, elle vit à Marseille, donc c'est une, une ancienne professeure des écoles hein, qui maintenant se consacre entièrement à l'écriture. Euh, elle a son actif euh, 70 romans, dont euh, la série 4 sœurs, donc ce sont 4 sœurs Lou, euh, Laure, Luna et euh, Lisa qui mènent l'enquête. Et l'enquête, ou plutôt de mystère, il en est question donc, dans la maison au secret. Alors, j'ai envie de vous présenter ce roman euh, par l'angle de ses personnages, parce qu'on euh, va rencontrer euh, toute une galerie de personnages dans, dans ce roman qui vont avoir euh, des liens euh, les uns avec les autres. Alors, je vais vous présenter d'abord, euh, évidemment, le narrateur du roman, Garis, qui est un jeune adolescent euh, qui avance vraiment prudemment dans la vie, et qui est très nostalgique de l'époque où son père vivait encore, parce que son père il est décédé il y a trois ans euh, par rapport à, euh, au récit. Et euh, Gervinx est souvent agacée par sa petite sœur Bianca, disant qu'elle euh, est très pétillante, elle est plutôt fonceuse dans la vie, elle est un grand bavarde et elle n'a peur de rien. Et surtout, elle écoute volontiers son cousin Elliot, euh, qui lui raconte plein d'histoires un petit peu gore et ce qui agace euh, beaucoup Garis. Alors Elliot euh, donc le cousin, euh, il a une tête de plus que Garis et il est passionné de, de fantastique. Il y a aussi Joseph. Alors Joseph euh, c'est le super copain de, de Garis, mais euh, on voit peu d'embreuement euh, parce qu'en fait Garis communique avec lui par des, Par exemple on voit là ici, il lui envoie de temps en temps euh, des petits sms, voilà. Et puis bien sûr il y a la mère Aurélie euh, qui est traductrice et vraiment en galère financière, si bien qu'elle décide d'emménager euh, dans la maison de sa grand-mère qui vient de décéder à l'âge de 95 ans. Alors c'est pas du goût de, de, de Garis évidemment. Et euh, donc il y a aussi Sandra, la tante, qui habite dans le village où viennent d'emménager Garis, sa sœur et, et sa mère. Euh, Vérez-le-vieux, et Sandra, donc, qui est la sœur d'Aurélie et qui est très accueillante avec sa sœur. Sandra a un compagnon qui n'est pas le père d'Eliott, hein. euh, donc il s'appelle Christophe, euh, on l'imagine un grand costaud, euh, euh, il est un chiruier et bricoleur à ses heures. Et ça, ça va avoir d'importance l'importance dans le roman. Et puis il y a Berthe, donc euh, la grand-mère d'Aurélie, l'arrière-grand-mère de Garitz, qui vient de décéder et, euh, et qui était la propriétaire de la maison de Vérez-le-Vieux. Et on découvre sa vie au fil du roman, donc en parallèle du récit de Garis, euh, de cette manière dans le roman. Donc on va voir, euh, voilà. Donc, euh, donc sous, euh, sous le format d'un journal qui s'ouvre en 1942 et qui va se fermer en 1972. Et là, on découvre la vie, on va dire, amoureuse de la grand-mère Berthe avec un réfugié alsacien qui fuit la guerre, donc en 1942. Et donc, c'est un réfugié qui est artiste et sculpteur. Et là aussi, ça va avoir beaucoup d'importance dans, dans le récit. Et puis enfin, le personnage principal de l'histoire, c'est la maison. Donc, c'est la maison de Véry-le-vieux qui sent moisi, qui craque, qui produit des bruits et des lumières étranges et qui sent vraiment tomber en ruine. Et cette maison elle joue vraiment avec les nerfs de Garis, euh, qui euh, est en fait le seul témoin de, téno... de qui est en fait le seul témoin de phénomènes étranges euh, et qui semble vraiment surnaturel. Alors je peux vous lire enfin, le début de donc vous allez voir le sentiment de Garis vis-à-vis de la maison. La maison pue et c'est peu le dire. Elle sent le vieux, le renfermé, l'humide. « Elles sont là mortes !» a chuchoté Bianca dès qu'on a mis les pieds à l'intérieur. J'ai frissonné. Je me suis tournée vers ma soeur pour lui signaler que, sauf erreur de ma part, elle n'avait jamais senti de cadavre. Elle a haussé les épaules en me glissait. C'est la vérité. N'oublie pas que c'est ici que la grand-mère est morte. Et m'a dit qu'ils avaient découvert en état de décomposition avancée. Voilà, ça peut dire que Garis, il a vraiment un mauvais a priori par rapport à la maison. Alors, Gary CD de Bianca et d'Eliot eh se lance avec une détermination farouche dans une enquête aux portes du fantastique. Mais vont-ils se fier aux forces invisibles ou plutôt à leur raison Donc, vous, vous découvrirez dans ce roman qu'il y a vraiment tous les ingrédients pour plaire aux enfants. Euh, euh, donc Il y a un lieu mystérieux, euh, des faits étranges, euh, des enfants débrouillards et tenaces, un secret de famille, une enquête, une histoire d'amour. Et surtout, un dénouement improbable. C'est un roman qui parle euh, du deuil, de secret de famille. Hein, et, et donc, le jury l'a beaucoup aimé pour euh, sa dynamique aussi, parce qu'il y a pas mal de dialogues. Alors, ce qui pourrait un, peu, euh, un petit peu euh, déranger, c'est l'écriture inclusive. Moi, personnellement, il ne m'a pas trop dérangée. Et, euh... Donc, la maison au secret est une promesse de belle lecture euh, pour les enfants.